Y'appelez pas, vous avez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai remarqué récemment que ça faisait un long moment que je ne vous avais pas fait une vidéo sur mon Call of Duty préféré les amis. Et ouais les gars moi je l'ai toujours dit et je le répète encore une fois, hein, comme ça, on sait jamais hein, c'est un peu comme les révisions, plus tu bourres le crâne des gens, plus ils retiennent les choses. Ça fonctionne pas toujours mais voilà. Mais Black Ops 1 est mon préféré de la série Code et en fait à chaque fois que j'essayais de refaire une vidéo récemment sur Xbox 360, et eh bah ben, j'ai j'avais un message d'erreur en essayant d'accéder au jeu. Ça me faisait un vieux message d'erreur tout pété, comme quoi les serveurs ne fonctionnaient pas, etc. Donc j'étais assez attristé, assez... Je me sentais rejeté. Je me sentais vraiment, tu vois, c'est... C'est pas cool, quoi. Mais, du coup, je me suis dit, bah, écoute, il y a forcément au moins une plateforme sur Terre où je suis à peu près sûr que ça va fonctionner. Et c'est la PS... C'est pas la PS3. C'est le PC, c'est le PC, c'est bon. Je vais arrêter de valer la PS3. Mes deux trois dernières vidéos, j'ai fait que de valer la PS3. C'est pas cool. Vous allez croire que je vous persécute, hein, alors que c'est pas le cas. Donc oui, il y a la plateforme PC bah, que voici. Voilà, vous voyez, il y a encore des serveurs et des gens dessus. J'ai pu y jouer un peu. Le jeu est très très bien. Donc aujourd'hui, ça va être gameplay sur Black Ops 100, 10 ans plus tard, mon frère. 10 ans. Alors en plus, je suis en plein milieu du déménagement de mon déménagement. Là là là, on est réellement dans les ultimes vidéos dans ce décor. J'ai fait de la peinture tout ça, mais ça, je vous en parlais pas dans le gameplay également quelque chose à vous dire à propos d'un jeu auquel je joue en ce moment, mais c'est pas une OP et ce sera à la fin de la vidéo. Fini le teasing, place au jeu. C'est parti. Attends, il a pas plus Black Ops 5 que cette map quand même. Hein. Je vous le dis, il a pas plus Black Ops 5 que cette map. Tiens, on va jouer avec Galil. Vous pouvez vous sortir la K47 de la facilité. Et je le ferai, tu me connais la facilité, moi j'aime ça. Oui, je fais partie de ces hommes pour qui le challenge n'existe pas, moi j'en ai rien à foutre. Moi, si j'ai un objectif, si c'est facile à obtenir, je vais pas me gêner. Hein. Oh. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire Oui ok aucus okay, focus, focus. laisse-moi tranquille connard. Et les philosophes comme ça qui essayent de te faire croire à une notion de mérite machin, moi rien à foutre oh. euh. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Il est un peu loin lui. Oula, oula, oula, oula, le shoot d'alcoolique. Laisse-moi tranquille, connard. Il est aussi en train d'essayer de me tuer, mais c'est un petit peu chaud, donc on va. <rire> bon faut dire que même si j'ai pu grâce à quelques XP lobby monter niveau max pour avoir mes armes Je n'ai pas tous les atouts en pro Il y a quand même un petit défaut Et donc je me retrouve à des moments contre des gars avec euh... Oh là là son hit glitch horrible On retrouve face à des gars avec des euh, FAMAS pro, des pirates pro, des, des tout ce que tu veux pro Et c'est un petit peu chiant Ah c'est un petit peu chiant parce que même si j'aime beaucoup Black Ops 5 Comme tout beau Call of Duty qui se respecte Il a son petit lot de saloperie quand même on va pas se le cacher hein ah, quelqu'un là. Hop là, attends doucement, c'est bon frère. Là j'avais toujours pas fait de kill en deux minutes de vidéo, c'est honteux. Hop là, monsieur, des longs shots. Mais vos grands-mères avec vos clés regarde où il est bête hein, frère Tu la mets au milieu de nulle part, tu vas tuer qui Pas par un gros paysan comme Zach. Qui... Donc non, j'ai passé quelques temps là à préparer cette vidéo, à me dire je vais arriver et je vais leur faire une bonne vidéo. Pas comme un gros paillot, tu vois. Pas comme un gros paysan pas comme un gros paysan habituel, tu vois, où j'arrive, je joue. Non, je me suis échauffé, j'ai rejoué au jeu, j'ai tenté sur PC, enfin tu vois ce que je veux dire Je me suis dit, on va essayer de, de faire les choses bien Le double Oh non, laissez-moi le trip, monsieur. Ouh. Non, mais frère, je veux bien que ce soit un jeu sur la Première Guerre Mondiale, sur la Guerre Froide, sur tout ce que tu veux, là C'est pas une raison pour camper comme ça, monsieur. t'as à ma droite là. Attention, c'est à 4 C'est à 8-5, maybe. Viens là. Voilà, connard. Hé hey, connard Avec tes stuns, là 71 bitch. Toi, toi, toi. C'est lui, oui. C'est lui, oui. Oh, je l'ai démonté. Je suis trop fort, les gars. Je suis en train de leur faire des dingueries En plus, ils jouaient tous en fantôme et tout, trop chiant, silencieux, baby Oui. 5-10 5-10 my bitch On vous balance ça dans la gueule Tout de suite On va finir la game Et on va finir la game mon gros Tu croyais quoi Oh non Oh Laissez-moi en profiter un peu 2, 3, oui 5 kills Il reste 1 kill et on gagne la game 2 kills, 2 kills, kills. C'est bon, c'est bon un kill, un kill, un kill, j'étais en train de hyper. laissez-le voir, laissez-le voir, Et le juste milieu, le juste retour des choses, laissez le, le kill à l'homme qui vous a, mais qui vous a, mais qui vous a ratatiné le fion, là, comme ça, non, j'avoue, blablabla, il a bien joué aussi, j'avoue que je ressors des petites choses sympathiques quand je vois à ce petit jeu-là, donc en fait, si vous voulez, moi, comme je l'ai dit, je ne joue pas à hardcore, parce que le hardcore, bon, un peu la flemme, etc., tu vois, sur Black Ops 5, ça tombe très très vite en hardcore, et en plus, sur ce jeu-là, le silencieux était à la mode, tu vois ce que je veux dire, genre, le silencieux, silencieux c'était bien de jouer avec, ça te permettait réellement d'être totalement discret Et donc si tu vas dans un mode où tu tues vite même avec le silencieux Sachant que le plus gros défaut d'un silencieux c'est par, euh, par définition tu vois de perdre un peu en puissance Alors dans ce cas là mec tu vas péter un boulon Donc je préfère jouer en normal et je suis content d'être dans ce serveur C'est un serveur néerlandais qui euh, les, les Pays-Bas pour euh, les vélos, les musées, le tournesol ainsi que... C'est bon frère, ainsi que la beuh, tu veux que je te dise quoi La beuh, et les pute, ouais, c'est bon <rire> Tu t'y attendais Et donc le ping est très très bon dessus, ça joue bien, et je suis assez content de pouvoir enchaîner, donc c'est des maps comme ça qui s'enchaînent, le classique, tu XP correctement, bon t'as même forcément, comme je l'ai dit, des, des, euh, des serveurs pour XP un peu plus vite, après bon, ça te donne pas forcément les atouts pro, enfin ça te les donne pas même, il doit y avoir moyen de le faire, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui jouent encore, enfin des français qui jouent encore à ce jeu, je le sais, hein je suis arrivé sur le jeu, on m'a dit c'est le vrai chacun directement. Allez dégage, dégage monsieur non C'est pas le vrai, laisse-moi tranquille Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me laisser aller à la facilité. Pas être même pas la facilité, j'ai décidé de jouer à la diversité, dans le sens où plusieurs fois, là, pendant que je recordais la vidéo, j'ai eu des games possibles sur Nuketown sauf que Nuketown, frère, alors je sais que certains me diront Firing Rage aussi, ils n'auraient pas tort, mais Nuketown, je crois, ça a été la map, si on regarde, la map la plus rééditée dans l'histoire de Call of Duty. Elle est dans Black Ops, hein, Black Ops 2, Black Ops 3, Call of Duty Mobile, Call of Duty, Alexandra Lederman, frère, vraiment, sur tous les Call of Duty différents, ils ont déjà ramené Nuketown Donc tu vois, quitte à retourner sur un ancien jeu Autant voir des maps qu'on voit pas souvent Même si je suis en train de faire sur Même si je suis sur Firing Range Et que je viens quand même de mettre un sacré outgun monsieur, un sacré gun, je veux qu'on le note. Bon du coup je vous avais parlé de mon déménagement, ça y est là c'est, on, on est à la toute fin les gars. Là je suis dans la dernière ligne droite, je déménage demain et même si Orange m'a promptement chié dessus à coup de... Monsieur vous avez votre rendez-vous jeudi dernier, jeudi dernier, le technicien ne vient pas. Allô, Orange comment ça se fait que le technicien ne vienne pas Bah en fait vous n'avez pas de rendez-vous, il n'y en a pas besoin. Tu vas brancher la box, ça va marcher. Est-ce que ça a marché Non. <rire> Est-ce seulement étonnant Non franchement je suis pas étonné. Allez, on avance, on avance, on va à 3. Donc je suis dans la, l la ligne droite, j'ai fini de customiser mon studio et l'appart de manière générale. Et franchement, je sais qu'il y en a pas mal qui auraient pu me le dire. Et que je suis pas une référence en, manière, en termes de physique et de cardio et tout ce que tu veux. Mais ouh, attends le petit double, le petit double, regarde, hop, hop, hop, hop. hop. Et juste après, je sais qu'il y a un gars à gauche là, regarde, hop. Non, c'est bon, il s'est fait tuer, let's go. Alors je sais que je suis pas une référence en termes de physique et de cardio, mais mec, j'aurais aimé que vous me dites à quel point. Ah. Wouhou! À quel point la peinture c'est physique mon gars Oh deux gars ils ont spawn ici Oh ils se sont fait baiser merde Oh non il est allongé Eh hey, vous auriez dû me prévenir à quel point la peinture c'était physique, j'ai fait des heures et des heures de peinture sur 3 ou 4 jours, gros à la fin j'étais épuisé, mais j'étais pas conscient mec à quel point c'était mais demandant physiquement tu vois vraiment les hey, les travaux les travaux physiques laisse tomber frère c'est pas mon truc Je sais je sais tu vois dans la vie à la fin tu dois pouvoir être en ah, faire en sorte de choisir ce que tu veux faire Bah moi bon, on va dire que les travaux manuels c'est pas mon délire Ah mec c'était pas mon délire Bon faut que j'arrête de parler là je suis en 8-4 8-4 ça va Petit double. Petit triple. On relance. Encore. Allez. Allez bébé. Oh la petite série de cartes. Mais pourquoi vous placez des grenades pour interrompre mes séries <rire> Donc là comme je l'ai dit j'étais en plein déménagement et j'avais un petit peu tu vois le statut de gars de la maison assumé donc j'ai fait les travaux qu'il fallait faire le truc est joli je vais pouvoir décorer mon studio en essayant d'être un petit peu original je suis en train de me faire faire un petit tableau des sortes de petits trucs cool pour avoir un joli décor pour les vidéos et les streams et j'avoue que ça me rend un petit peu nostalgique de me dire que je quitte enfin cette chambre qui est un endroit dans lequel j'ai vécu dix ans monsieur dix ans tu te de passer 10 ans dans la même chambre quelque chose quand même ah bon on va dit on rejoue cette map parce que en fait c'est le la, parce que c'est la magie du montage le gameplay que j'avais fait là t'as vu il y a que 2-3 minutes dans la vidéo sur Hanoï que je m'y suis repris à deux fois pour la tournée il était pas ouf donc j'ai pris le début t'as vu où je fais une petite série de 3 avec un terme et après on okay. 4. et là cette fois on va essayer de faire mieux mais maintenant que je vous dis ça, j'ai révélé les secrets du ninja Bon la mission est échouée La bonne game sur Hanoï, ce sera malheureusement Pas pour cette vidéo, d'ailleurs je vais essayer De vous refaire une vidéo dans la semaine qui arrive Sur Black Ops 5, dites moi en commentaire si ça vous chauffe Pour la simple bonne raison que j'ai remarqué que Quand je retourne sur un ancien code, en général je fais Une vidéo dessus, puis je reviens genre 6 ou 7 mois Après, alors que tu vois si on peut avoir un peu de continuité, un, un objectif Quelque chose à chercher qui pourrait être intéressant à faire sur 2 ou trois vidéos, bah voilà Ça peut être cool quoi, d'ailleurs je vous ai parlé de mon déménagement C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Z Story euh, euh, ce dimanche tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en faire j'ai le temps de faire cette vidéo gameplay parce que ça me prend moins de temps à faire qu'une Z Story, voilà. Et en plus ce petit format Z Story euh, vous plaît donc euh, c'est cool et j'ai pu euh, euh, du coup euh, parler avec Zerator bien entendu enfin avec Dash et Zera et ça les dérange pas que je prenne ce nom même si j'avoue que ça ressemble à Zilan etc... Je vous avais expliqué la genèse de celui-ci. Et ça me semblait cohérent. Bon, vas-y, on continue. Radiation, ça c'était vraiment une de mes maps préférées, ça. Radiation, map d'Alpha Man. Surtout quand t'attends comme ça. Regarde, là, quand t'attends, t'es vraiment un Alpha Man, tu vois. Là, t'es un Alpha Male, vraiment, c'est waouh. Regarde, tu te mets dans un coin comme ça. Et là, t'es complètement Alpha, tu vois. Et voilà. Et après, tu te gunnes les types comme ça. Et là, vraiment, t'es la quintessence de l'Alpha Man. Genre, les énormes couilles juteuses comme ça. C'est vraiment que quand tu te mets dans un petit coin de pétasse et que tu. Fais le taf, mon gars Petite série de croix, let's go La saison des barbecues est ouverte Chez Zach, chez Zach. Je précise euh, si, chez Zach, parce qu'à Lyon, mec, on a eu 10 jours de météo dégueulasse. Mais Zach, maintenant, tu parles de vidéo, de météo dans tes vidéos, tu sais plus quoi dire Ta gueule Laissez-moi vous raconter ma vie et la réalité de ce que je vis. Je suis un rappeur, un artiste. Non, je suis un charlatan. Et donc, du coup, ça a envoyé un premier barbecue, euh, ce, ce soir, là. Enfin, cet après-midi, pardon, chez ma sœur. Ça s'est envoyé. Je suis en train de les enculer. Aïe Aïe Je, je suis du père Je suis du père gros J'en pouvais plus J'étais en série de 5-6 en plus C'est dommage, le Blackbird est à 8, ça aurait permis de faire des dingueries mon ami Wouhou donc comme je disais, au niveau des commentaires, si vous avez un défi qui pourrait être intéressant et pas trop casse-couilles non plus à faire sur Black Ops 1, genre un kill killstreak à débloquer, une série de kills à faire, ou, ou genre c'est rien, un truc qui peut me permettre de faire une deuxième vidéo, allez-y. Je vais prendre celui qui a le plus de votes dans les top commentaires, voilà. On me dit pas, faire une série de 30, une calé comme ça, c'est Black Ops 1 PC, frère, c'est pas mon jeu, y a pas de nuque, rien, donc me cassez pas les couilles avec ça. Partez sur des choses dans la mesure du possible. Ça, c'est un truc de Scrum ça, c'est un truc de mec qui a fait de la recherche et destruction sur ce jeu, monsieur. Je connais les travers, je connais la map. Ça, c'était la folie. Radiation, le gros travers ici, là, il est incroyable. D'ailleurs, le L96, un peu comme le DSR50, c'était l'un des rares snipers dans la série Call of Duty où j'étais pas mauvais avec, où j'étais même plutôt, je te dirais, plutôt bon avec. À l'époque, je faisais du pro mode, c'était un mode spécial en recherche et destruction, et j'étais euh, le sniper de ma team pendant une période, et je me débrouillais bien avec. Et le pire, c'est qu'il avait été mal accueilli, le L96. Genre, on sortait de l'intervention et du barrette, et à l'époque, les mecs, c'était Là, tu sais les vrais quickscopers of the world et tout Là, Comme ça je crois que c'était un jeu juste pour dire hein, Ce qui importait à, à, à Call of Duty à l'époque à une petite vision c'était d'arrêter les quickscopes Etc je vous jure ça leur plaisait pas De voir des quickscopes etc dans leur jeu Donc du coup ils avaient voulu Le nerf en empêchant oh, Non qu'est ce que je suis con cool je suis con, putain, j'ai le slip sur la tête, j'étais en série de 6, j'allais avoir des streaks trop bien, je suis trop débile. J'ai essayé de me faufiler avant que ça se ferme, putain, je pensais que ça pourrait le faire. Je suis vraiment un putain d'arracheur dedans. Mais à l'époque, ils voulaient nerf les quickscans, donc la première version du L96, elle ne permettait pas de le faire et ça avait frais rager à l'époque sur JVC, mon frère. À l'époque sur JVC, j'étais sur JVC, monsieur. J'ai participé à du harcèlement, moi aussi. dans ça je regarde, je le... Hop là Hop là Non, oh, merde, j'ai plus de balles. J'ai voulu pré-shot. J'étais dans une situation de 50-50, tu vois, où tu sais pas si tu dois pré-shot ou non, si ça peut servir ou non. Et malheureusement, j'ai pas osé le faire et j'ai vu quelqu'un là en dessous. Donc regarde, une greu pour le gars au-dessus et des balles pour le gars en dessous. Des balles pour le gars en dessous. Une para pour le gars au-dessus. On monte. Hop, regarde. Une nouvelle para pour le gars au-dessus. Hop, regarde, tu vois, et là... Voilà, bon, bah, je vous ai décrit le process d'un kill superbe. Non, en fait, le kill est banal, mais le process de réflexion a fonctionné de A à Z, donc je bend. Non Ouf À l'époque où encore on avait de vraies grenades sur ce jeu, monsieur. Oh Hop Les explosions faisaient réellement mal. Allez, donnez-moi une série de 8. Je sais que c'est bientôt la fin de la game, mais donnez-moi une série de 8, s'il vous plaît, monsieur. Allez, viens, non, Je sais que... Je sais que t'es là, chien. Oh le triple kill magnifique Je recharge juste. Je me suis tué avec. Non c'est pas ma propre grenade. Ouf, oh j'ai cru que c'était la grenade que j'avais essayé de jeter, putain le bâtard Je n'arriverai pas à avoir le Blackbird dans cette game malheureusement les amis Bon j'espère que vous m'en voudrez pas, on s'est coltiné que des drones, mais c'était quand même sympathique comme gameplay. Et c'est le dernier kill, 27-6, une jolie game et un bon ratio pour Zack. C'est ce qui fait plaisir, sous les chauvnières. Et on analyse celui-ci. Et voilà, et voilà les amis. Bon et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a fait des gros gameplay, etc. C'est grave cool. J'ai dit en fin de vidéo que j'allais vous parler d'un jeu auquel je rejoue. Donc j'en profite. C'est pas une op, d'accord C'est réellement une volonté de ma part. J'ai dit dans plusieurs vidéos que je jouais et rejouais en ce moment à Shinobi.fr. C'est un ancien RPG jeu de navigateur sous le thème un peu Naruto où tu peux monter des niveaux, faire euh, Junin, Chunin, Kage, etc. Donc c'est très inspiré de l'univers Naruto, et c'est un jeu où il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs à l'époque, et qui avait été un peu délaissé par son administrateur pendant quelques temps. Il y a du PvE, il y a du PvP, il y a des tonnes de choses à faire, c'est cool. Et l'administrateur est revenu pendant le confinement. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouaient à ce jeu à l'époque, donc si vous avez supprimé votre compte, l'administrateur a mis en place une nouvelle plateforme pour pouvoir récupérer des comptes que tu aurais toi-même supprimés, s'il y a des gens qui pour revenir. Je vous mets également un lien dans la description des différents discords des villages où vous pourrez recevoir des conseils, des tips, etc. Si vous voulez vous mettre au jeu, c'est avec grand plaisir des gens pourront répondre à votre question. Si vous êtes fait bannir à l'époque, il y a également sur ces discords là la possibilité de contacter des modérateurs pour se faire débannir. Et en gros le but et pourquoi je vous parle de ce jeu là, c'est pour essayer de refaire vivre celui ci. Il y a quelques milliers de joueurs qui sont encore actifs. Mais s'il y a moyen de faire un petit mouvement de retour sur le jeu, réavoir des anciens et refaire vivre encore plus un jeu qui a fait carrément une bonne partie de mon adolescence, je me permets de leur faire ce petit coup de pub gratuit, je le referai dans l'intro d'une prochaine vidéo parce que je sais qu'à la fin il n'y a plus tout. De... Bon et voilà les potes c'est tout pour la propagande, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la description toutes les infos pour chineoubli.fr et pour ma part je vous dis à la semaine prochaine les frères avec le nouveau décor. Bisous